Docteur euh, Seydina Omar Marseille d'abord euh, partenaire financier du Sénégal recommandations nga xamné def n'anko au Sénégal euh, def politique euh, lecture -de recommandation Ma recommandation est parce que pays, stabilité de partenaires techniques et financiers, il faut de y a un problème qui c'est incalculable en termes de tensions sociaux tout simplement, socio-économique. Nous avons que climat stable, favorable au développement, favorable à des activités. Nous avons dit de croissance. Parce que nous avons des les perturbations politiques. nous faut constater que nous économistes partenaires techniques. pour avons dit qu'il de parce que pas lolu luñuy luñuy luñuy and ak ci la fexé de telle sorte que xom bon formule lañuy def mais la paix sans laquelle aucune économie n'est viable parce que bu crise amé activité le pay nek à l'arrêt à panne mais le milieu jour derrière nanaka bo maydul finalement kenn du talati li ñi xëcëw donc lolu euh ñi nga xamantani ñom ño nek tel soient les obéiances politiques mais mon nañ ci xol nañ la trouver les voies et moyens pour ne pas afin de ne pas sombrer dans les émotions ni dans les pulsions mais sûr plus de savoir que c'est le Sénégal qui prime et nous le partenaire partenaires signe qui c'est à dire nous faire revoir comment nous pourrions devenir du nouveau nous pourrions le faire parce que nous avons a maintenant déjà carneguarat trente kilos mais nous devons maintenir tout simplement cette paix sociale cette stabilité qui a commencé dans le membres de Sénégal pour continuer de capter investissement direct étranger économie du dos tourisme du dos monde on sera au bord de la Sur le plan économique, euh, il est, docteur le partenaire est le représente Lan exactement, surtout comme Réumi. Ah, mais parce que les partenaires sont le Si je ne sais pas si vous avez fatigué mais en Sénégal, vous avez dit que le avez dit que vous avez dit que vous avez dit que dit que vous dit dit que vous avez dit dit que vous avez dit dit que vous avez dit dit que vous avez dit dit que que nous dit que vous avez vous dit que vous avez dit dit que vous nous avons les nous avons des pour gens qui ont été en train de se faire. Nous avons gens qui ont été nous avons des critères. Nous avons quand on dit que nous avons un groupe Bob du G50, nous avons une influence pour faire des politiques de l'État au Sénégal. Nous un avons une bonne gouvernance et tout nous avons une influence. Wow, mais de manière indirecte, parce que tu peux pour la dire, parce que tu es le mot que non. ce pas que tu disais, tu es un peu plus que nous, tu es un que nous, Mais es un peu plus que c'est tu es que nous, que nous, nous, que voilà, c'est l'économie. Ça ne veut pas dire cela, Mais toujours, est -il que parfois, il y a des gens comme que que pas pas a pas pas de toujours pas pas que pas pas que partenaire technique yoy ngay wax G50 ak yenen bu ci Sénégal spécifiquement mais ci un peu partout à travers le monde amna ay influence sur toutes les économies du monde parce que aduna mo teundé nonou légui euh d'accord tayji ñom comme par exemple docteur nous jéki jéki retiré wu euh lan moy impact bi lan lay def ci comme comme rewmi mais bon, euh, si mais a le situations qui sont on situations qui sont la situations qui sont des situations qui sont des situations qui sont ressources pétrolières et gazières. Vous vous avez des ressources Mm -hmm. <truire> mm. oui. Nous avons dit que les recommandations sont les plus importantes. Nous avons demandé à l'État au Sénégal publier le rapport annuel du cours des comptes 2018, 2019, 2020 2021. Acte de loi de finances 2020 2021. Est-ce que c'est normal le fait que nous avons un rapport Oui, mais nous rapport un rapport pour nous. Nous avons un rapport parce que nous avons un Parce Nous avons un rapport pour nous. Nous avons un rapport pour nous. Nous avons un pour nous. Nous avons un rapport pour transparence khalis B. wala li nga xamné ni mom l'économie. économie di jari, loul, jari, yon, krikson, a wane, kou, de croissance donc loolu c'est pas que ñé dañ ñoo wax lool le bu amé du bonti ñu ap def ci ak sanction parce que il faut les culture les c'est pas pour ay toar mais danga wara tigué lu public ko l'or mais ce n'est pas parce que nous sommes en de des rapports, mais mm nous avons un rapport pour des comptes, nous avons un numéro de de Pour ça, il faut qu'il transparence. Parce que nous sommes en train de décider, YouTube a en contrepartie pour nous dire euh, d'accord Ben tamit euh, docteur ñu laaj la ci inflation bi nga xamni fiñ tolni sonon na lool sénégalais euh, yop, euh yok les payop yoku danaka les gens souffrent inflation bobu lan moko waral exactement soi dont a démarré inflation. la crise sanitaire après nous, la York, actuellement conflit à niveau Ukraine. C'est vrai que leur a a incidence là y a inflation importée. Mais de Mais pas pour ne eu une affirmation gratuite. Il y a c'était une inflation c'est provoqué. C'est provoqué par certains acteurs, opérateurs. On va tout faire pour que le produit soit rare. Après une semaine plus tard, nous devons pas pour Mais ce que je c'est que je que que que que que que compagnie supérieure sénégalaise 1970. 1916, qui une unité de production suffisante pour faire la demande du Sénégal. Ce n'est pas mais pas le Mais Ce n'est mais de a de production, c'est le cas de de production. Ils délégué à des opérateurs économiques. Ils ont financé l'argent public pour un débit après le rôle. Mais ils ont organisé des audits qui rigourent. Ils ont organisé des audits publics. Ils ont organisé des des publics. des consommation stratégique des parce que bon dans le monde, il y a la crise plus loin. Covid-19 est là où nous avons à tout moment, guerre mondiale a déclenché de l'escalade es, de la violence. Et il faut que sécurité à l'international comme la crise de covid euh, gars, à état il y population qui mesure, mais mesure par rapport à l'inflation. Oua, bah, parce que mon -e mm -hmm. ah, à mm -hmm. je ne vais pas opérer à perte. Il y a les perturbations des chaînes logistiques à travers le monde, des guerres et tel, tel, tel, tel. Donc, il y l'ai des public. qui l'ai des je tel l'ai de Je l'ai il y l'INEC, mais accompagnement. accompagnements, les guérisites qui étaient ils ne sont pas effectifs. Et ça ne pourrait jamais être effectif également. D'accord. Dernière question, docteur. Quand le Sénégalais espère souffler à tout, parce que ce Est-ce que dans quelques mois ou dans un Yag? Mais si vous avez un partenaire, vous avez un cadrage macroéconomique. À chaque séquence ou à trimestre, vous avez économie à travers le monde. Parce que nous avons de l'environnement interne et externe. Mais par rapport à l'environnement externe, on avons des choses Mais vous avez des choses des qui Vous avez nous avons commencé des choses comme nous avons fait des choses nous avons des choses comme nous avons de nous avons fait des choses qui sont Nous Dans deux mois, de Donc, moi, je vois pas tout de suite, vous faites des choses qui sont dans Sénégal, Parce a filigrane, il y a des considérations politiques, mais langage diplomatique, c'est tout simplement. donc je ne pas analyser en un moment, comment vous ou partenaires techniques et financiers. D'accord. Docteur est Seydina Omar je manglay remercier bu baxa bax ci disponible TV. Mm. Merci, merci bien c'est moi. Merci. Merci. Euh Seydina Omar Say may voilà docteur le xam xama ma ci walum kom kom ñukoy remercier bu baxa